Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordelia. Bienvenue dans cette deuxième partie de la FAQ. Euh, vous allez voir, en fait, j'ai tourné cette FAQ à différents moments parce qu'il faisait trop chaud, parce que j'avais plus de batterie, parce que voilà. Mais euh, voilà, normalement c'est supposé être euh, quand même compréhensible et donc je vous laisse avec le moi il euh, y a deux semaines euh, qui a tourné la deuxième partie de la FAQ. On va passer à l'écriture. Euh, Alex qui me demande, est-ce que tu continues à écrire Est-ce que tu as un nouveau projet de roman euh, pareil Océane qui me demande as-tu comme projet d'écrire une histoire d'amour gay et lesbienne etc. Oui j'ai de nouveaux projets donc j'ai terminé là en mars dernier euh, un bouquin euh, jeunesse avec euh, des vampires et une héroïne handicapée euh, et j'attends des retours de maison d'édition tout simplement je l'ai envoyé et j'attends j'attends j'attends le, le coup de téléphone ultime mais ça ne vient pas, donc on verra, ça s'est publié un jour. Et là en fait je suis en train de travailler sur euh, un bouquin que je vais publier sur Wattpad au cours de l'été. Et en gros l'idée c'est euh, d'écrire une histoire sur euh, des jeunes euh, qui sont dans une association LGBT qui édite un petit journal, euh, enfin un journal en fait, euh, un bimestriel. Un journal LGBT bien sûr. Et en gros, ils sont une petite équipe d'une quinzaine de personnes, euh, tous queer, enfin, voilà, avec tous des identités différentes. Et euh, bon voilà, il leur arrive des tas de trucs à Paris, enfin, voilà. euh, Disons que j'essaye d'utiliser toute mon expérience de l'associatif, tout ce que j'ai pu faire pour euh, écrire ce bouquin. Euh, C'est un, un roman choral, donc il y a quatre personnages principaux, et en gros, chaque chapitre, on change de personnage, en gros. Euh, là, je suis en train de terminer le chapitre 3 et j'aimerais bien, dans l'idéal, écrire au moins, allez, je sais pas, 7-8 chapitres avant de commencer à publier, histoire d'avoir un peu d'avance et ce sera publié sur mon compte Wattpad, je vous mettrai le lien Il euh, y a déjà des trucs sur le compte Wattpad si vous voulez aller voir et il euh, y aura un chapitre par semaine, voilà et euh, je sais pas du tout quand ça se terminera mais euh, j'avais envie d'écrire quelque chose d'un peu feuilletonnant, euh, voilà histoire de retrouver un peu euh, cette ambiance-là, de publier un chapitre chaque semaine et d'avoir des retours, etc. Euh, donc voilà, ouais, c'est ma, ma nouvelle idée, euh, mon nouveau projet et, et j'ai très hâte de vous en parler plus et de vous le montrer et que vous le lisiez. Et en plus, j'ai commandé des illustrations à une illustratrice qui sont absolument trop belles et j'ai trop hâte de lui montrer. Petite interruption du mois euh, de la mi-août puisque euh, j'ai tourné cette euh, FAQ euh, en juillet et j'avais encore l'espoir euh, que mon bouquin sur Wattpad sorte le 1er août. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas le cas. Et donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que, euh, ma nouvelle histoire, tant qu'il le faudra, je vous mettrai le visuel ici, sortira le euh, 2 septembre. Et que je commence à teaser diverses choses sur les réseaux sociaux, sur euh, Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Et donc je vous invite à me suivre là-bas si vous voulez euh, un peu euh, des éléments sur cette histoire. Et puis euh, sinon je ferai une vidéo dédiée euh, lorsque euh, l'histoire sortira enfin, le 2 septembre. Euh, parmi les récits, euh, comment se sentir légitime quand on a un projet de roman Je veux dire, comment arriver à discerner si ce qu'on écrit est intéressant et de ne pas se dire tout est nul Je trouve que c'est une question difficile. Euh... T'as forcément lu des livres que t'as trouvé chiant à mourir, que t'as trouvé inintéressant, que, euh, que, que t'as pas aimé, euh, que, euh, que t'es mauvais, enfin je sais pas. Et pourtant c'est des livres qui ont été publiés en fait. Et même si toi tu l'as pas aimé etc, il y a peut-être plein de gens qui l'ont aimé à côté. Et moi c'est souvent ce que j'essaie de me dire, je me dis mais il y a ça que je trouve vraiment nul, qui a été publié et qui a du public. Alors je passe public puisque moi j'ai pas aimé, mais ils ont trouvé du public quoi. Donc pourquoi moi je serais moins bonne que euh, <rire> ça Alors on fait un peu rabaisser les autres pour se sentir mieux, mais euh, <rire> pourquoi pas, je veux dire, si ça aide à... Enfin, je veux dire, c'est pas nul ce que tu écris, enfin, déjà, ne serait-ce que si ça te plaît à toi, je veux dire, ça plaît déjà à une personne. C'est déjà cool. Et après, moi, je te conseille, c'est quand même d'avoir des, des beta lecteurs, hein, que ce soit des amis euh, qu'on ont envie de lire ce que tu écris, etc. Trouve des gens euh, qui sont intéressés de base par ce que, ce que tu peux faire, et, euh, et leur faire lire, et euh, et euh, des gens qui ne qui, qui sont pas trop critiques, quoi, quand même. Mais en vrai... Euh, ou alors de dire bah tes critiques tu les gardes pour toi et euh, tu me dis que les choses positives, hein, c'est possible. Enfin, moi si j'avais un de mes amis qui me disait, euh, dis ça mais dis-moi que les trucs bien, bah je le ferais et je garderais les défauts pour moi, parce que c'est parce que mon ami. Et parce que si c'est ce qu'il a besoin pour continuer à écrire et, et, et la correction elle viendra dans un deuxième temps. Ouais, je sais pas si c'est vraiment une, un bon conseil. Encore une autre question de parmi les récits. Euh, quelle est la meilleure chose que l'écriture et la publication de mon ami Gabriel t'a apporté euh, Ça m'a apporté un lectorat. En fait, c'était ce que j'avais pas ou pas trop. C'était des, des lecteurs, des lectrices, des gens qui vont lire et qui vont me faire des retours. C'est, je trouve, le plus important. C'est d'avoir été lu en fait. Après, que tu beaucoup aimé, que tu es moyennement aimé, que tu pas aimé. Déjà, il y a des gens qui ont pris le temps de me lire, qui ont accordé euh, cette attention-là, en fait. Et je trouve ça trop cool. Et ne serait-ce que les rencontres que j'ai pu faire, les retours que j'ai pu avoir et tout. Euh, non, c'était trop bien. Ensuite, autre question, des conseils pour les gens qui essayent d'écrire. Alors, mon conseil, c'est euh, lire beaucoup, écrire beaucoup, ou du moins consommer de la fiction que ce soit de l'écriture, du film, etc. L'idée c'est de consommer des histoires. Si tu veux écrire des histoires, tu t'imprègnes tu d'autres histoires, qu'elles soient en livre, en, en film, en, en théâtre, en ce que tu veux. Euh, il faut s'imprégner d'histoires qui sont soit complètement différentes de ce qu'on a envie de faire, soit qui sont dans la même lignée, pour avoir l'inspiration, pour apprendre comment faire une structure narrative, etc. C'est en voyant les autres, en fait, que tu peux apprendre. Après il y a tout un tas de livres, euh, sur comment construire un scénario, comment faire une inscription, etc. Euh, ça peut aider, enfin, je ne sais pas, moi je ne les utilise pas. Mais euh, oui, déjà s'imprégner de ce que font les autres et écrire beaucoup. On, on apprend à écrire en écrivant. C'est pas parce que j'écris des, des trucs tout pourris euh, en étant ado ou en étant même il y a quelques années ou même l'année dernière hein, enfin, et en continuant à écrire euh, que j'apprends et que je m'améliore. Et si tu écris pas, tu t'apprendras pas à écrire. Et donc il faut faire en fait. Et c'est que au fil de l'écriture et, et ton premier roman, euh, l'année d'après tu le trouveras nul. Et, et dix ans après tu le trouveras euh, tout pourri. Mais entre temps tu auras écrit d'autres trucs et tout. Et euh, ouais, non, c'est super important de, de faire en fait. Et on ne fait que s'améliorer en fait. Tu ne peux que t'améliorer en écriture selon moi. Tu ne peux que apprendre parce qu'à chaque fois tu gagnes des points d'expérience. Et elle est très soin. Passons aux questions autour de tout ce qui est militantisme. Du moins, j'avais mis sous ça. Anna qui me demande « As-tu une solution pour être une alliée de la cause LGBT quand on est jeune ?» Alors, je pas forcément la solution, non. Mais euh, je dirais déjà, se renseigner, en fait, c'est déjà beaucoup. Surtout quand on est jeune. Se renseigner, s'auto-éduquer. Euh, lire des articles, regarder des vidéos, euh, lire des livres, enfin voilà. De regarder des documentaires, enfin voilà ce que vous voulez, par des personnes concernées et tout. Se renseigner et apprendre, c'est déjà un gros truc. Et ensuite, il euh, y a comment tu vas te comporter avec les autres, et, et ça, ça dépend aussi un peu de ton caractère. Est-ce que tu vas reprendre euh, les mères d'homophobes, par exemple, que peuvent dire tes amis en disant, ouais, non, euh, arrête de traiter les gens de pédés, en fait, c'est pas, pas cool. Enfin, voilà, essayer d'expliquer euh, aux autres ensuite ce que toi-même tu as appris. Ça, c'est l'étape 2. Il y a apprendre et s'éduquer soi-même, et ensuite, il y a apprendre aux autres, éduquer les autres. Donc, euh, moi, je dirais, commence par te renseigner. C'est déjà un, un gros truc. Parce que déjà, toi, ça t'évitera de dire de la merde. Ensuite, il faudra apprendre aux autres à plus dire de la merde. Mais euh, c'est déjà pas mal. Alex, euh, penses-tu qu'il y a un extrémisme LGBT, si oui, qu'en penses-tu Non, il n'y a pas d'extrémisme LGBT. Euh, non. Non. Tout simplement parce que les LGBT, <rire> n'ont pas de pouvoir en fait. N'ont pas, pas le pouvoir, c'est pas eux qui dominent. Il y a pas, ils n'oppressent pas. Enfin, c'est. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas un extrémisme. Ce serait quoi l'extrémisme Demander l'égalité non, en fait. Euh, demander à être respecté Demander à être considéré euh, de manière euh, potable Non, en fait, il n'y a pas, pas d'extrémisme LGBT. Il y a des méthodes euh, et, des, et des modes de militantisme euh, actifs qui peuvent être euh, euh, violents, mais euh, la violence est, est parfois nécessaire, en fait, parce que c'est pas en demandant gentiment que euh, tu obtiens forcément des droits, en fait. Je veux dire, surtout que les violences subies par les personnes LGBT, c'est des agressions, euh, c'est des physiques, verbales, c'est euh, des, des, des mômes qui sont à mettre à la porte, c'est euh, même euh, des camps euh, dans d'autres pays, pas forcément en France, mais dans d'autres pays, c'est... Euh, enfin, non, la violence est extrême, donc... Euh, oui, il y a des réactions extrêmes, mais c'est face à une violence extrême, à la base. Ce n'est pas, pas de la faute des LGBT, enfin... Sylvestre qui me demande comment rentrer dans le milieu associatif en étant mineur. Euh, alors en fait, ça va dépendre des associations. Euh, je ne sais pas si je parle d'associations LGBT, je, je vais le présupposer, euh, mais ça dépend des assos. Par exemple, euh, à Paris, il euh, y a Caen aussi, il euh, y a le Mac Jeunes LGBT, c'est de 15 à 26 ans, donc tu vois, de 15 à, entre, avant 18 ans, c'est possible de rentrer, puisque c'est à partir de 15 ans. Il euh, y a sans doute d'autres associations euh, en France euh, qui, qui commencent avant 18 ans, il faut se renseigner. Mais euh, effectivement, c'est quand même souvent 18 ans dans les associations LGBT. Après, il peut y avoir des groupes jeunes, etc. Le mieux, c'est d'essayer de chercher sur internet, euh, en tapant le nom de ta ville par exemple, tu vois, association LGBT, euh, je sais pas, t'as et tu vois la liste et tu regardes ensuite à partir de quel âge c'est. Ou à la limite t'envoies un mail, euh, est-ce que c'est possible de venir alors que j'ai, euh, je sais pas, 15 ans, 16 ans. C'est le meilleur à faire. C'est tout pour cette FAQ partie 2, il y aura une partie 3 qui sortira très bientôt. Voilà, c'est vraiment le truc de l'été on va dire. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, euh, à mettre un pouce vers le haut, à partager sur les réseaux sociaux éventuellement si vous voyez à partager sur les réseaux sociaux éventuellement si vous voulez et puis on se retrouve très vite pour de prochaines euh, vidéos